De la journée de la Smart Attitude, euh, c'est de créer un événement euh, sympathique, ludique, autour du thème du téléphone portable. Euh, Aujourd'hui le téléphone portable fait partie de notre quotidien, il est l'extension de notre bras, il, est, euh, il fait partie de notre vie, euh, la journée, parfois la nuit, on lui confie mille choses, des secrets, euh, des photos et étonnamment on s'en sépare extrêmement vite, euh, statistiquement tous les deux ans, chez les jeunes c'est encore plus vite, euh, tous les dix mois environ et donc ça nous a. Une thématique, une thématique très importante, importante en tout cas à aborder, mais d'une manière à pouvoir donner des solutions concrètes pour garder son téléphone plus longtemps. On a réduit de moitié la durée de vie de nos smartphones, de nos téléphones portables, de nos tablettes. Ça génère des cycles de production de plus en plus courts, de plus en plus rapides. Et les impacts environnementaux ne sont pas négligeables en termes d'extraction des matières premières et donc forcément diminution de ces matières premières en termes de consommation d'énergie, toute l'énergie grise utilisée dans toutes les étapes. Euh, jusqu'à ce que le téléphone portable finalement arrive entre nos mains, et puis tout ce qui est en termes de rejet, en termes de rejet CO2 ou autres composants toxiques euh, dans l'atmosphère. Sur le plan individuel ou professionnel, on peut euh, appliquer certaines bonnes pratiques déjà euh, pour diminuer ces impacts environnementaux. Bien sûr, on préconise de prolonger la la durée d'utilisation, la durée de vie de ces équipements, euh, leur donner une deuxième vie par des filières euh, appropriées. Et si vraiment on doit euh, renouveler notre équipement, euh, le donner dans des points de collecte qui assureront après aussi un recyclage dans des filières euh, propres. Euh, ensuite, il y a un tas de bonnes pratiques dans l'utilisation même de nos smartphones pour économiser nos batteries. Google investit 12 milliards pour racheter Motorola mobile, pour fabriquer en open hardware un smartphone qui n'est composé que d'éléments normalisés. Ça veut dire que vous pouvez acheter chez Pierre, Paul, Jacques ou Jean, euh, que vous pouvez réparer vous-même par définition, puisqu'il n'y a même pas besoin d'outils pour changer un composant vital de l'appareil. Euh, on se dit que si Google a fait ses choix, ce n'était pas pour jeter l'argent par les fenêtres, mais c'est que ce modèle sera gagnant et va l'emporter sur... Euh, ce qui est l'antithèse euh, de, de l'appareil normalisé euh, qui est l'iPhone pour ne pas le nommer euh, absolument indémontable, démodé et inutilisable après trois ans euh, Voilà, vous, a, vous, avez, vous allez voir s'imposer d'eux-mêmes ces appareils que vous pouvez fabriquer localement réparer localement, voire réparer vous-même Après les recherches qu'on a fait avec nos partenaires en Chine, on a pu constater qu'il y a beaucoup de constructeurs qui n'ont euh, aucune euh, attention euh, aux conditions de travail euh, pour les collaborateurs et au niveau de l'environnement. Il y a une lente progression euh, au niveau des marques. Il y a certaines marques qui commencent à auditer leurs leur fournisseurs en Asie, qui commencent à prendre des initiatives pour euh, l'extraction des matières premières, par exemple en République démocratique du Congo. Et on constate aussi une prise de conscience plus grande de la part des consommateurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le téléphone 100% propre n'existe pas à l'heure actuelle. Il y a des initiatives qui, euh, qui sont intéressantes, comme par exemple le Fair Phone qui est un téléphone qui a été développé en Hollande et qui est sur, à l'heure actuelle sur le marché le moins imparfait des téléphones car il a pris une série d'initiatives à la fois au niveau environnemental et au niveau social. Au niveau collectif, je pense que l'initiative pour des multinationales responsables est une solution car elle obligera en fait toutes les entreprises suisses à respecter des minima sociaux et écologiques quand elles sont actives à l'étranger ou quand elles achètent des produits à l'étranger.